À tous, hein. merci à tous hein, d'avoir euh, rejoint notre événement du jour euh, qui s'annonce palpitant avec euh, du coup une première conférence. Alors, pour débuter cet affût du coup on accueille Grégoire Pinot, développeur web chez Jolicode. Code. Euh, depuis trois ans, il est membre de la Core Team Symfony et est l'auteur du composant Workflow. Euh, ce matin, il va nous parler synchrone euh, avec Messenger, MPQ, AMQP et Mercure. Merci d'accueillir Grégoire Pinault. Bonjour à tous. Euh, je partage mon écran. Pour répondre à la question que vous posez tous, oui, ma caméra, elle est en bas de, de, de l'écran. Et du coup, bah, c'est parti. Donc, première question, bah, qu'est-ce que l'asynchrone et pourquoi faire de l'asynchrone Durant toute cette présentation, on va, on va prendre un exemple, en fait. C'est juste l'import d'un CSV dans une application. Euh, du coup, bah, j'ai une petite démo. Et on va prendre un CSV, là je suis en mode synchrone, en gros l'application application sans... euh, très classique. J'ai un contrôleur derrière, on verra ça après, je vais cliquer sur « Envoyer ». Et là en fait on voit qu'il se passe quasiment rien à l'écran, à part le petit spinner euh, qui tourne là-haut. Euh, là le CSV il fait un méga, ça va prendre une dizaine de secondes à charger, donc il euh, faut juste que je me meuble un petit peu pendant ce temps-là. Mais voilà, le, le processus il est complètement euh, synchrone, c'est le contrôleur qui gère ça, qui écrit le CSV dans la base de données. Et du coup, bah là, si l'utilisateur, il change de page, ou s'il fait autre chose, en gros, tout va être complètement bloqué. Voilà, c'est fini. J'ai un petit flash message qui me dit que le CSV a été importé. OK, très bien. OK. Donc, on a, un, on a vu qu'on avait un problème, en fait. C'est que l'utilisateur, il doit attendre que sa requête a soit finie d'être traitée. Pendant ce temps-là, en fait, il est complètement bloqué en termes de navigation. S'il change de page... Pardon, l'import sera en échec. Euh, et en plus de, des problèmes UX qu'on peut avoir, on a aussi un gros problème d'infrastructure en termes de serveurs. C'est que le nombre de workers PHP, donc en gros, vraiment le, le processus qui va traiter une requête HTTP, que ce soit en phase CGI ou en mode PHP, c'est une ressource qui est limitée. Euh, vous pouvez en avoir 40 sur un serveur, peut-être 400 sur des très gros serveurs, mais voilà, ce pas une ressource qui est infinie. Ça veut dire qu'en gros, bah, si vous avez 40 utilisateurs, par exemple, qui vont euh, uploader en même temps un CSV, bah, vous, vous venez de mettre à terre en fait, euh, complètement votre site web si vous avez qu'un serveur avec 40 workers. Donc, la solution pour ça, ça va être de passer en asynchrone. Le traitement, il va être euh, relégué en arrière-plan. Et euh, ça va être un autre processus qui va faire ça. Donc, on aura plus de problème de worker avec... Euh, PHP ou FastCGI cgi Et euh, ces workers, éventuellement, ils pourront être sur une autre machine. Ou la même, peu importe. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on a avec comme situation en mode synchrone, on a le user qui euh, en upload un CSV, le contrôleur traite ce CSV et répond. Là, j'ai mis des petits pointillés parce qu'en fait, la réponse ça va être très lente suivant la taille du CSV. Une solution c'est de passer du coup en asynchrone. Donc, notre utilisateur, il va uploader son CSV, le contrôleur va commencer à le traiter, il va publier un message quelque part dans une queue, par exemple dans un serveur RabbitMQ et en même temps, il va aller répondre à l'utilisateur que c'est en, en, en progression. Et dans un second temps, on va avoir un worker qui va aller chercher les messages depuis, par exemple, RabbitMQ à n'importe quel type de serveur à ou n'importe quel type de queue, euh, et il va consommer ces messages-là. Donc, faire de la synchrone, c'est bien parce qu'on a un meilleur temps de réponse pour l'utilisateur, il va pouvoir cliquer dans l'interface, etc. Il n'y aura plus de blocage. Ça va énormément faciliter votre scalabilité, c'est-à-dire qu'au euh, lieu d'avoir des fronts qui vont vite être saturés parce qu'il n'y a plus de worker PHP, eh bien, vous allez pouvoir déléguer tout ça sur des machines qui vont être dédiées à gérer, par exemple, des CSV. Donc, dès que vous avez trop de CSV à gérer, il suffit juste de rajouter des back-ends, euh, des workers. Et en plus de ça, vous allez avoir une gestion des erreurs simplifiées. On reviendra un petit peu dessus, même beaucoup, mais par là, ce que je veux dire, c'est que bah, si jamais vous avez une erreur, bah, ça va être facile de réessayer. Euh, par exemple, vous voulez parler avec un SMTP, un serveur mail qui est distant. Si jamais bah, le serveur il est euh, KO, euh, bah, et que vous avez un traitement synchrone, votre utilisateur, quand il va... Euh, être dans l'interface et qui va cliquer quelque part, bah vous allez dire « Désolé, on n'a pas pu faire votre action parce qu'on bah, le... n'a pas pu communiquer avec le SMTP. Veuillez réessayer plus tard. » Donc, c'est assez frustrant pour l'utilisateur final. Alors que sinon, bah, on le laisse naviguer, puis nous, on se souvient qu'il voulait envoyer un mail et on aura juste à réessayer bah, dans une minute, dans dix minutes, dans une heure, dans deux heures, etc. Cependant, faire de la synchrone, ça n'a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Euh, on va avoir une DX un développeur expérience qui va être un petit peu plus compliqué euh, parce que bah il y a des nouveaux concepts à, à connaître on va avoir un ops donc en gros de, de l'opérationnel du, du déploiement qui va être un petit peu un peu plus compliqué parce qu'on a des nouvelles briques qui vont apparaître on a des workers on va avoir des serveurs de queue un autre problème c'est pour l'utilisateur maintenant ces actions ne vont plus être temps réel c'est à dire que avant quand il cliquait sur télécharger mon csv ou uploader mon csv bah, L'interface a été complètement bloquée, mais au moins, il avait la réponse tout de suite, façon de parler. Euh, Peut-être dans 10 secondes, mais il l'avait. Là, en fait, bah, on va juste lui dire, ok, euh, j'ai compris que tu voulais faire ça, euh, je vais le faire, mais euh, je te préviendrai plus tard. Du coup, pour moi, il y a une UX qui est un petit peu dégradée. Disons que si on pouvait tout faire instantanément, on n'aurait même pas besoin de faire de la synchrone, mais ce n'est juste pas possible. Euh, si vous voulez exporter toute une base de données dans un admin, eh bien, euh, forcément, ça va prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, du coup, on ne peut pas le faire en synchrone. Du coup, en route pour la synchrone. Ok, je pense qu'il y a eu une micro-coupure. Ça revient Ok, ouais, ça ça, j'ai eu un message. Ok, bon, bah, je reprends. Pardon, pas de temps. Du coup, euh, point de départ, on a un contrôleur qui est classique. Là, j'ai tout fait avec Symfony, mais clairement, euh, Messenger, Mercure, on aurait très bien pu faire ça, euh, on pu faire ça ailleurs, euh, dans n'importe quel type de framework ou sans framework, ce n'est pas un problème. Nous, on va se concentrer ici, c'est vraiment sur la partie asynchrone. Donc, j'ai un formulaire, je vais... Je, je, c'est le, le contrôleur qui correspond à la démo qu'on vient juste de voir. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le contenu du CSV. On viendra là-dessus, il y a un petit point quand même, à ne pas négliger. On va récupérer le contenu du CSV, puis on va tout importer. Là, vous voyez que toute la logique est dans le contrôleur. Le premier point, c'est va déjà être d'améliorer la qualité de notre code. Et on sait qu'il faut essayer de minimiser le code dans, dans les contrôleurs pour essayer de le mettre dans des services. Donc, ce qu'on va juste faire pour le moment, c'est juste déplacer le code qui s'occupait d'importer le CSV dans un service dédié. Juste copier-coller. Très simple. Rien à voir avec Messenger pour le moment. OK. Donc, on va parler maintenant de Messenger. Un composant pour faire de la synchrone. Le Messenger, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un message bus. Un message bus, c'est, euh, on va voir un peu, mais en gros, j'envoie des messages dans un bus. Si je peux faire un message bus, ben, en fait, je peux aussi faire un command bus, je peux faire un event bus, je peux faire un query bus, je peux mettre, même mettre oui bus. Si je veux. Euh, du coup, concrètement, c'est quoi un message bus C'est qu'on va prendre un message et on va le faire passer dans un bus et le message il, il va aller euh, être routé vers un handler. Le handler, ça va être, euh, la partie du code qui va être euh, capable de euh, exécuter le message, de faire ce qu'on lui demande. Ici, en fait, on peut voir que Messenger va agir comme un man in the middle. Il va, il va être au milieu, il va voir absolument tous les messages passés. Pour faire ça, on va pas s'embêter. Dans Symfony, si on est dans Symfony, euh, on a une petite commande bin/console make-message donc csv-uploaded. Ça va être le nom, en gros, de mon message. Ça va me construire un message à gauche. Ça, ça va juste être un data object. Aucune logique dedans, juste en gros, j'ai l'information dont j'ai besoin que je vais envoyer dans mon bus. Et à droite, vous avez le 16V Uploaded Handler. Donc là, c'est lui qui va être responsable de gérer ce message-là. Qu'est-ce que je fais avec ce truc Et là, vous voyez qu'en fait, comme tout à l'heure, j'avais déplacé mon importeur dans un service dédié, bah ici, c'est vraiment trivial ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que dans la méthode Invoke, j'ai juste à prendre mon importeur qui fait vraiment le vrai boulot et je lui donne le contenu. Et comment j'utilise tout ça Eh bien juste, en fait, je vais injecter le bus. Dans le bus, je vais, euh, avant d'envoyer dans le bus, je vais construire un nouveau message, CSV Uploaded, avec le contenu hein, du CSV, et je vais le dispatcher. Voilà, c'est tout. Là, ça y est, j'utilise Messenger. Il y a une petite différence avec avant, c'est qu'avant, on disait, OK, le message va être a été, pardon, le, le, le fichier a été importé. Ici, c'est un petit peu différent. On dit le fichier sera importé dès que possible. Et oui, parce que là, on commence déjà à aller vers de l'asynchrone. Donc, en fait, ici, on voit que tous nos messages vont passer à travers un bus. Et en fait, le fait de faire ça, ça va avoir des conséquences qui vont être très intéressantes. La première, par exemple, c'est qu'on va être capable de loguer absolument tous les messages qui passent dans ce bus. Par exemple, pour débugger plus facilement, pour faire un audit log, etc. On va être capable de valider les messages. Donc, si par exemple, on parle avec des entités externes, avec d'autres applications, d'autres services, décrits dans d'autres langages, on va être capable comme ça de valider que tout est valide. On va être capable de rappeler chaque handler dans une transaction SQL, comme ça, on est sûr qu'on a un begin et un, un commit à la fin. Euh, et en plus, on va être capable de stocker le message quelque part. On verra où. Et de ensuite exécuter une commande pour traiter ce message, là où vous voyez venir la synchrone. Donc les transports, les transports, qu'est-ce que c'est bah, Justement, c'est où est-ce qu'on va aller lire et écrire ces messages. Donc, pour configurer, bah, ça va ressembler à, à, à ça. Hein. Euh, doctrine de point slash default. Ici, ça veut dire qu'on va utiliser un transport de type doctrine. Donc, on va stocker ça dans une base de données. Et de point .slash default, c'est-à-dire default, qu'on va utiliser la connexion par défaut. On peut aussi stocker dans du Redis, 2.slash slash avec l'URL Redis. On peut aussi stocker ça dans un serveur AMQP. Donc là, moi, dans la démo, vous allez voir, j'utilise les deux, Doctrine et AMQP. Pour AMQP, en fait, derrière, j'utilise RabbitMQ. J'ai beaucoup utilisé Rabbit et je l'utilise beaucoup, donc voilà, c'est ce que c'est ce que je recommande quand vous allez avoir des, des beaucoup beaucoup de données en fait, beaucoup de messages qui passent. Mais si votre application, euh, vous commencez juste, par exemple, par euh, rendre asynchrone les emails et que vous envoyez un email toutes les secondes, et Doctrine, ce sera très bien. Ça fera très très bien le job. Pas besoin de tout de suite sortir à BTMQ si euh, vous n'avez pas encore l'expérience avec cet outil-là. Euh, ce n'est vraiment pas un problème de commencer tranquillement avec Doctrine. Donc, la configuration, en fait, euh, bah, elle existe déjà quand vous allez euh, euh, installer Messenger dans une appli Symfony. Enfin, si vous faites du Symfony, vous allez déjà avoir cette config. Euh, Mais en gros, on va juste dire qu'on déclare un transport. Et ce transport, vous voyez, il s'appelle Async. C'est moi qui l'ai appelé Async. J'aurais pu l'appeler exactement comme je veux. Le routing. Maintenant, en fait, je vous ai dit, en fait, quand on va euh, publier, un, dispatcher un nouveau message, Et eh ben en fait, le bus, il va aller s'occuper d'envoyer ce message euh, dans tel ou tel transport. Et comment je dis ça bah, En fait, comme ça. Je veux dire que tous les messages qui sont de type CSV uploaded, eh ben, ils vont utiliser le transport async. Donc ici, je pourrais imaginer avoir euh, 3, 4, 10, 20 transports. Des transports, par exemple, euh, synchronisés. Euh, du coup, on ne va pas utiliser de, de, de, de système asynchrone. On peut avoir des transports asynchrone. On peut gérer comme ça, par exemple, des priorités différentes. Mais euh, on n'a pas le temps de voir tout ça aujourd'hui. Euh, du coup, j'ai ça un petit peu. Donc maintenant, comment je fais pour gérer les messages qui sont dans une queue euh, En fait, ce qu'on qu se rend compte là, c'est que euh, l'upload, il n'est plus effectué. Euh, pourquoi Parce que euh, en fait, bah, le message, je le contrôleur l'a créé, il l'a envoyé dans une queue et pour le moment, on n'a pas du tout parlé de cette partie-là la partie worker. Donc, où il est ce message ben Là, par exemple, j'étais avec un transport doctrine et euh, ce transport doctrine, il a stocké du coup tout mon message. Donc là, vous voyez que c'est du PHP sérialisé. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Pendant... Donc maintenant, je vais avoir une commande à exécuter pour aller consommer tous les messages qui sont dans une queue, quel que soit le transport. Donc, bin console. Messenger de point consume, là je donne le nom du transport, donc par exemple async, et là je vois bah, par exemple qu'il a reçu un nouveau message, qu'il a traité mon message, et euh, tout en bas, bah, que tout s'est très bien passé. Ok, cool, avançons. Et eh bien on a fini, non c'est pas vrai, il euh, y a encore un peu de boulot, encore un peu de trucs à voir. Donc on va voir comment on travaille avec les workers en production. En production, vous n'allez pas lancer la ligne de, commun... la ligne de commande pardon, à la main. Euh, on, va utiliser, euh, on va utiliser un euh, gestionnaire de processus. Donc, par exemple, nous, au travail, on utilise Debian ou Ubuntu. Du coup, il y a système D dessus, où vous utilisez le superviseur de votre OS. Euh, sinon, vous pouvez utiliser des briques externes, comme par exemple Supervisor D. Si vous êtes hébergé sur un pass comme Symfony Cloud, Heroku, Clever Cloud, etc., ben, ça, ce sera directement géré par votre pass. Une autre, une autre chose à prendre en, en considération et qui est très importante, c'est que PHP, de par sa nature, quand vous allez charger votre worker, il va charger tout le code et il va s'exécuter comme ça à, à l'infini. Et euh, quand vous allez déployer, eh bien, PHP ne va pas voir le nouveau code. Donc, il faut vraiment bien penser à redémarrer les workers à chaque déploiement. Une autre considération, c'est d'exécuter autant de workers que nécessaire. C'est-à-dire que si jamais bah, vous voyez, par exemple, que la il y a de plus en plus de messages dans la queue qui est censée envoyer des emails, et que bah, vous n'arrivez pas à faire diminuer ce nombre de messages, bah, il suffit juste de rajouter des nouveaux workers. Par contre, attention, si jamais votre machine elle est CPU-bounded, CPU-bounded, ça veut dire en gros qu'il y a 100% de CPU tout le temps, ça ne sert strictement à rien de rajouter des nouveaux workers, il va falloir par contre rajouter une nouvelle machine dans ce cas-là. Par contre, si jamais la machine n'est qu'à 10% de CPU, et qu'il euh, y a de plus en plus de messages dans votre application, ben là vous pouvez ajouter des nouveaux workers sur la même machine. Voilà. Quand vous lancez vos worker, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir limiter par exemple euh, le nombre de messages traités, vous allez pouvoir limiter la mémoire que consomme euh, votre worker, et vous allez pouvoir aussi limiter dans le temps euh, dans le temps votre worker. À quoi ça sert tout ça bah En fait, ce qui se passe, c'est que euh, il si, euh, y, y a une chance en fait, qu'il euh, y ait une fuite mémoire dans votre application et que du coup, euh, plus le temps avance, et du coup, plus votre script va consommer de la mémoire, et euh, bah, ça peut être problématique. Personnellement, moi, je préfère faire en sorte que mes scripts ils ne leakent pas et euh, du coup, ne mettent aucune option. Mais en tout cas, ces options-là, elles sont quand même bien pratiques parce qu'elles permettent de, bah, justement d'éviter d'avoir une surconsommation de RAM sur vos serveurs en production. Ok, les échecs et les nouvelles tentatives. Euh, en fait, à des moments, ça va mal se passer. Forcément. Vous parlez avec un SNTP, le SNTP tombe. Qu'est-ce qu'on fait de ce message-là Vous parlez avec une API tierce, par exemple avec GitHub, avec Travis, avec n'importe qui. L'API tombe en face. Qu'est-ce que vous faites Et eh ben, En fait, Messenger, par défaut, lui, avec la console, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, juste ça, hein, les deux bouts de config et puis euh, deux, trois classes PHP, eh ben, il va réessayer les messages trois fois. Donc là, en fait, on voit que j'essaye de euh, traiter un message, puis il me dit « Ah, ça n'a pas marché, il y a une erreur, je vais réessayer dans une seconde. » Donc là, il met le message de côté. Une seconde après, le message revient et il réessaye. Il fait la même chose avec deux secondes, ça ne marche pas. Il réessaye avec quatre secondes, ça ne marche pas. Et là, attention, il faut faire vraiment très attention parce que là, le message, il a été littéralement supprimé du transport. C'est-à-dire que là, vous venez de perdre le message. Euh... Et là, vous ne pouvez pas le retrouver, à part dans les logs éventuellement, si vous loguez suffisamment de choses, mais c'est perdu. Du coup, il faut tout de suite se prémunir de ce genre d'erreur. Euh, et comment on fait ça Eh bien, en fait, on va avoir dans Messenger une notion de failure transport. Ce failure transport, eh bien, en fait, il va terminer à deux endroits. Donc, il va falloir déjà que je déclare. Moi, je vais l'appeler failed, par exemple. Et j'ai décidé de le stocker dans Doctrine. J'aurais pu le stocker ailleurs, hein. j'aurais pu le restocker dans Redis, le restocker dans MQP, peu importe. Mais dans Doctrine, c'est très bien, euh, ça fonctionne bien. Et globalement, normalement, on n'est pas censé avoir une énorme volumétrie euh, de messages qui sont en échec. Et ensuite, on va dire à Messenger que quand il y a quelque chose qui se passe mal, eh ben, on va utiliser le failure transport. Donc maintenant, si je réessaye, euh, pardon. Euh, si maintenant en fait j'ai des nouvelles commandes qui sont mises à ma disposition. Donc là, si je suis bin console list messenger, en fait, oui, c'est ça. J'ai oublié. De... Là, en fait, j'aurais réessayé, en fait, jusqu'à avoir trois erreurs. Et une fois que j'aurais eu mes trois erreurs, euh, eh bien là, il aurait déplacé le message dans le transport d'échecs, donc dans le Doctrine en l'occurrence. Ici, euh, j'ai des nouvelles commandes qui sont apparues. Euh, je vais pouvoir, euh, par exemple, supprimer tous les messages qui sont dans, ou un hein, ou tous les messages, euh, qui sont dans, le, dans, dans la queue de dans la queue d'échec. J'aurais pu réessayer automatiquement. J'aurais pu les voir. Si je fais voir, par exemple, bah, il va me dire voilà j'ai tel message euh, qui avait été en échec à tel moment et euh, voici la raison. Et si je fais mon VV, j'ai même encore plus de détails. Voilà. On a déjà couvert beaucoup de choses dans Messenger, mais il reste quand même quelques petites slides. Euh, on peut parler des faux transports. C'est des faux transports façon de parler. Euh, on va avoir sync slash Là, ça va gérer nos messages de manière totalement synchrone. Donc c'est utile en dev, si, par exemple vous voulez vraiment tout débugger d'un coup. Bah, plutôt que ça parte dans une queue, qu'il qu faille lancer un worker derrière, etc., débugger dans le worker, bah, vous mettez Sync de et là, vous avez tout synchrone. Vous avez un deuxième transport qui s'appelle InMemory. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste tout bufferiser, mais il ne va jamais appeler les handlers. L'intérêt, ça va être par exemple dans les tests. Dans les tests, bah vous allez euh, requêter votre contrôleur comme vous faites d'habitude, test fonctionnel, hein, j'entends. Et euh, ensuite, vous allez récupérer le transport et vous allez regarder, est-ce que j'ai des messages dans ce transport-là euh, Quels sont les messages Quels sont le contenu etc. Ensuite, bah ensuite euh, il y a quand même quelques considérations qu'il faut avoir. Là, vous avez vu que j'ai fait passer les messages. De... Euh, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir. C'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle magique. Euh, en... Euh, les fichiers, ils sont... je pourrais très bien les poser localement sur le disque dur. C'est-à-dire que euh, là, si on parle de CSV, par exemple, bah, il a uploadé. Nginx va me l'avoir posé quelque part. PHP, il va avoir un pointeur qui pointe vers ce fichier-là. Je pourrais plus le laisser, mais ça veut dire qu'il aurait fallu que mon worker soit exactement sur la même machine. Si mon worker avait été sur une autre machine, forcément, il ne pouvait pas y accéder. Donc, pour contourner ce problème, on pourrait se dire, « bah, on fait du NFS, c'est une solution. Pour... » Pour une autre solution encore, ça aurait été de se dire « Bon, bah, on va stocker ça de manière distante. » Donc, par exemple, si je suis dans un environnement cloud avec Amazon, etc., bah, j'aurais pu uploader mon fichier sur du S3, par exemple, ou j'aurais pu faire passer mon message dans la queue. Tout ça, c'est valide. Il n'y a pas de meilleure solution. En fait, ça va vraiment être du cas par cas. Si vous n'avez qu'une machine et il y a les workers dessus, bah, faites tout en local. Ce sera plus simple. Euh, le fait de faire passer les messages dans la queue... Euh, s'ils sont petits, franchement, c'est très bien. S'ils sont gros, ça ne va être pas terrible parce que, un, vous allez un peu saturer RabbitMQ ou votre base de données, mais surtout, c'est-à-dire que vous aurez tout en mémoire à un moment donné. Là, on a vu, moi, j'ai dû faire un file gate content euh, du fichier, donc là, il est en RAM, je l'ai envoyé dans RabbitMQ, de l'autre côté, c'est pareil, il est dans la RAM de RabbitMQ et dans ma RAM à moi après PHP. Donc voilà, il faut faire attention. Une question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'un message, quand je suis en train de le handler, je peux aussi publier à son tour un nouveau message. Oui, on peut publier depuis n'importe où autant de messages qu'on veut. Et enfin, il faut absolument monitorer la, le nombre de messages qu'on peut avoir dans les queues. Parce que euh, bah, si ça se passe mal, bah, on va avoir comme ça quelque chose qui va monter, monter, monter, euh, 100 messages, 1000 messages, 10 000 messages, et si vous ne monitorez pas ça, eh bien, euh, vous allez passer à côté de, de plein d'erreurs. Euh, et euh, la queue qui est la plus importante à monitorer, c'est la queue « failed ». Au pire, les autres, ça fait du retry, puis à un moment donné, ça arrive dans fail. Mais là, c'est vraiment important de monitorer ça. Et pourquoi pas faire un écran directement dans l'admin de votre site web. Euh, quelques infos en plus. Euh, on a des intégrations avec, via un bundle supplémentaire avec PHP Q, ce qui va nous amener le support de, de, de, de brokers comme Kafka, Amazon SQS, Google PubSub, etc. On n'a pas parlé, mais on est capable de sérialiser les messages. Euh, tout à l'heure, vous avez vu que le message était serialisé en PHP, mais si je veux, je peux prendre la main, le contrôle euh, sur cette partie et serialiser exactement comme je veux, donc en JSON, en XML, en ce que vous voulez. Donc ça, c'est très intéressant pour être interopérable avec d'autres systèmes qui sont écrits dans d'autres langages ou même deux applications Symfony ou deux applications PHP totalement différentes. En plus de tout ça, on a des notions de middleware et d'events. Donc là, c'est pour ajouter plus de flexibilité aux composants. Vous allez pouvoir intervenir sur différentes parties de, du processus euh, du bus. En, fait. euh, en plus, vous allez avoir des enveloppes et des stamps. C'est en fait, rigolo comment c'est fait. C'est les messages en fait, que vous envoyez, et ben, ils vont être automatiquement mis dans une enveloppe. Et sur cette enveloppe-là, on va être capable de mettre des stamps. Des stamps, en fait, c'est des timbres. Et On a vraiment un peu cette, cette allégorie, de, pas cette allégorie, pardon, ce, ce, j'ai un trou de mémoire. Euh, cette image du, du service de poste, en fait. Euh, et du coup, le fait d'ajouter des stamps, bah, on va être capable d'ajouter de la métadonnée à nos messages. C'est ce qu'on fait par exemple dans les retries. <coughs> Excusez-moi. Dans les retries, bah, on veut savoir si on a réessayé une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc, ça va être grâce à des stamps. En plus, on a des intégrations avec la Platform, plateforme, etc. Ok. Donc, si je refais une nouvelle démo. Attends, hop. Si je refais une nouvelle démo ici, eh bien, on va s'apercevoir de quelque chose. C'est que j'appuie sur « Envoyer » et là, ça nous dit quoi Ça nous dit « Ah, le fichier va être importé ». Mais en fait, ici, ben moi, j'ai un gros problème avec, ce... avec ça. C'est qu'on a zéro feedback. L'import de données il est asynchrone. Est-ce que l'utilisateur est en droit de se demander est-ce que mon import, il en cours Est-ce qu'il est fini Est-ce qu'il est bien terminé On ne sait pas. Donc là, en fait, on a une énorme régression en termes du X. Donc, il faut absolument donner du feedback en temps réel à l'utilisateur. Et comment on fait ça Eh bien, on va utiliser un nouveau composant qui s'appelle Mercure. Et Mercure, ça va vous, nous aider à donner du feedback. Donc, hop, je refais tout de suite une micro-démo. Donc là, je suis sur de la sync. Et donc, je vais pouvoir uploader un C... À un CSV, je vais envoyer ça, et si tout marche bien, ici, vous voyez la petite barre de progression qui tourne, et là, je vais juste vous montrer aussi dans le worker, et là, ce qui se passe, en fait, c'est que le worker, ici, il est en train de traiter le, le CSV, il est en train de passer, donc il y a 50 000 lignes, et je ne me souviens plus combien j'ai mis, mais toutes les 100 lignes ou toutes les 1000 lignes, eh bien, euh, on va envoyer des messages qui vont euh, faire euh, que cette petite progress barre est en train d'augmenter. Donc retenez juste un tout petit peu l'interface. Hein. On a une progress bar avec euh, des messages. Voilà. On va, on va retenir ça pour la suite. Moi, euh... ouais, je ne veux pas attendre. On continue. On a encore quelque chose à voir. Et s'il y a des questions, il faut qu'on avance un petit peu. Donc, euh, comment on fait en fait techniquement pour aller pousser de la donnée depuis un navigateur, euh, depuis un serveur, excusez-moi, vers un navigateur On a au moins trois techniques. Alors on va faire une première, ce serait par exemple de faire du XHR polling, c'est-à-dire bah, en JavaScript, aller demander, ok, ça en est où, ça en est où, ça en est où Ça, c'est une très mauvaise solution parce que vous allez juste saturer votre serveur, vous allez faire plein de bandes passantes euh, strictement pour rien. Si l'utilisateur, il est sur mobile ou s'il est sur euh, ordinateur portable, eh ben, vous allez juste euh, drainer la batterie, enfin, juste utiliser toute la batterie, bref, mauvaise idée. Les deux autres solutions qui sont euh, implémentées, qui sont faites pour ça, euh, c'est le SSE, Server Sent Event, et les WebSockets. SSE, comment ça marche Mon navigateur fait une requête au serveur, le serveur ensuite va aller pousser de la donnée. WebSocket, c'est quasiment la même chose, je fais une requête au serveur, et là, le serveur va être capable de pousser la donnée. Par contre, grosse différence, ici, vous voyez que le navigateur, il est capable aussi d'envoyer de la donnée. Alors, si on fait une petite comparaison entre les deux, le fait d'avoir une commun communication dans les deux sens, ça s'appelle être full duplex. On marche dans les deux sens. Donc ça, c'est très bien pour les WebSockets. Et euh, le truc qui est très bien, c'est que c'est bas niveau. Par contre, le problème, que ce soit bas niveau, c'est qu'on va avoir des inconvénients là-dessus. va falloir réimplémenter à la main bah, l'authentification, la reconnexion quand il euh, y a un problème de réseau, euh, l'historique des messages perdus. Si je, fais, euh, si je pars cinq secondes et que je reviens à bah, tous les messages qui ont été envoyés dans le canal de communication WebSocket ou de SSE, bah, qu'est-ce que j'en fais bah, Dans les WebSockets, c'est perdu en plus, les websockets, je ne sais pas si vous savez, ça a été déprécié par HTTP 2 et 3. Et finalement, c'est très dur à sécuriser parce que ce n'est pas natif. Et du coup, Mercure, qu'est-ce que c'est en fait Ça va être un nouveau protocole qui va essayer de tirer parti bah, de tout ce qui existe. Donc, ça va être une spécification sur l'IUFT. C'est encore en draft, hein, ce n'est pas accepté. C'est full duplex. C'est-à-dire que pour euh, publier de la donnée, eh ben, en fait, je vais juste faire des requêtes HTTP post. Vu que... Vu que vu que ça va être en HTTP, enfin, duplex, euh, pardon, Mercure fonctionne en HTTP 1, 2 et 3. Si on est en HTTP 2, la connexion, elle est persistante entre le navigateur et le serveur. Du coup, bah, en fait, faire une requête POST, ça ne coûte pas si cher que ça. Euh, on va avoir la notion de subscribe, donc comment le serveur envoie de la donnée au client via du SSE, ce qu'on a vu juste avant. Donc, on va bénéficier nativement bah, de reconnexion, de récupération des messages perdus, de l'historique. En plus, ça va être auto-découvrable. Euh, donc, on va avoir euh, des, des liens qui vont nous dire à quoi je peux m'abonner, etc. Donc, c'est vraiment fait, penser pour du reste, du GraphQL, des API. C'est sécurisé, sécurisé avec du JWT. Et c'est con, surtout conçu pour des scripts avec une durée de vie courte, comme PHP, c'est-à-dire euh, du face CGI, du serverless, etc. Enfin, voilà, en gros, ma requête est née. Je fais mon job et je et meurs à la fin. Et en plus, on a du chiffrage end-to-end. -end. Mais SSE, qu'est-ce que c'est enfin, Ça marche partout. Oui, ça marche partout, comme vous pouvez voir, sauf sur IE et sauf sur Opera Mini. Mais il existe un polyphile pour IE et pour Opera, je crois. Du coup, en gros, vous êtes capable de couvrir absolument 100 du marché. Donc, c'est utilisable vraiment partout. Pas de problème. Donc, Comment ça marche globalement son workflow euh, bah, j'ai un app Server, donc c'est mon application quel que soit le langage ici notre application PHP elle va poster des choses des messages sur le hub Mercure donc ça va être une nouvelle brique qui va arriver dans votre application enfin je dirais même votre infrastructure parce que ça va être un serveur à part entière et ce hub il va aller publier en gros tous ces événements là tous ces messages là sur toutes les personnes qui sont connectées donc, je peux très bien avoir un mobile, je peux très bien avoir une tablette, je peux très bien avoir un desktop, un laptop, peu importe, n'importe qui. La main frigo. Euh, du coup, comment ça marche si, par exemple, je suis dans un contexte Symfony ou pas, d'ailleurs. puisqu'en soi, ça pourrait marcher n'importe où. Euh, je vais avoir deux configurations. Quand je suis dans mon application PHP, ben, il faut que je vous dise où est le hub Mercure sur lequel publier euh, toutes ces toute données et je vais avoir un token JWT, on reviendra dessus, pour euh, autoriser ou non. Enfin, euh, En gros, le token il est là pour dire, ok, c'est bon, j'ai bien le droit de publier sur ce hub-là. Donc, comment je publie sur un hub Eh bien, en fait, je vais créer une nouvelle update, ici. Euh, l'update, en gros, ça va vraiment être la donnée qui va être envoyée à tous les clients. Et ensuite, bah, je prends un publisher, et le publisher, je lui donne juste l'update. C'est tout, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, on a quoi On a deux choses. On a ce qu'on appelle un topic. Un topic, c'est une string sur laquelle je vais pouvoir ma m'abonner et publier. Et ensuite, bah, j'ai de la donnée. Ici, moi, j'ai choisi de la JSON encodée, mais on aurait très bien pu la serialiser en XML on aurait très bien pu envoyer binaire on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et cet import ID, qu'est-ce que c'est ah, En fait, pour retrouver un petit peu, que tout le monde retrouve ses petits. Euh, vu qu'on va être dans un contexte totalement asynchrone, et eh bien en fait je vais générer un UUID, et ce sera mon import ID, et ce truc là en fait je vais, je vais l'envoyer absolument partout, c'est à dire que je vais le faire passer dans mon euh, bus euh, messenger, donc ici j'ai mon import ID, donc c'est à dire que de l'autre côté euh, dans, dans le consumer bah, je veux bien avoir cette valeur là et en plus je vais le donner à la vue et la vue comme ça va pouvoir s'abonner à le channel qu'on avait vu, points ID. Donc, tout le monde, en fait, a cet import ID. Donc, c'est très, très intéressant comme ça, les UID quand on fait de la synchrone, parce que, bah, on va avoir un ID qui est autogénéré, euh, où il y a, euh, le risque de collision n'existe pas, euh, où il est extrêmement faible, enfin, considérons qu'il n'existe pas. Et, euh, et en plus, bah, je n'ai pas besoin de parler avec la base de données pour avoir un auto-incrément ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste aléatoire, c'est facile. Depuis le navigateur, comment je fais bah, Je me connecte au hub. Donc Là, je suis dans ma template Twig, mais ça, c'est du JS. Hein. Le JS natif, hein. il y a zéro dépendance pour faire ça. Dans le cas où vous voulez supporter IE, il faudra mettre le polyfill. Mais bon, moi, je ne supporte pas IE, du coup, pas de problème. Euh, du coup, bah, je, m au... enfin, je crée une nouvelle URL, ça, c'est mon hub Mercure. Euh, je vais à rajouter, en fait, ça, ça va générer une URL, hein, HTTP, nanana, avec un point d'interrogation, topic égal, CSV. Donc, je m'abonne à mon CSV, 2.1 port ID. Si je voulais rajouter, je pouvais m'abonner à d'autres choses hein, derrière. Et je crée mon event source. Mon event source, c'est elle qui va recevoir tous les messages. Donc, là, en fait, j'ai une callback que j'attache à on message. Et là, en fait, dès que le hub va envoyer de la donnée, bah, je prends mon message, le parse. Je JSON décode, puisque de l'autre côté, côté, PHP, je faisais JSON code, bah là je fais JSON décode. Et euh, bah voilà, après je fais avancer ma petite barre de pourcentage, etc. Ou alors si jamais c'était un petit message, donc ça c'était pour écrire euh, OK, luplo définit. Bon, bah voilà. Ok. C'est aussi simple que ça. On va parler un tout petit peu de sécurité. Donc, ça utilise du JWT, JSON Web Token. Le publisher, il doit forcément être authentifié. Hein. C'est une question de protection pour éviter que n'importe qui spam en gros votre application. Vous puisse publier. Euh, un subscriber, il peut être anonyme si la configuration l'autorise. Vous pouvez autoriser ou non, du coup, les anonymes. Il faut forcément être authentifié pour recevoir du contenu privé. Parce qu'en fait, quand vous allez publier, bah, soit vous le publiez à tout le monde. Euh, modulo, bah forcément le, le, le topic, hein, parce qu'on bah, re, on ne reçoit que ce pour quoi on s'est abonné. Mais voilà, tous les gens qui vont s'abonner à match de foot 1, 2, 3, et bah, ils vont recevoir le contenu match de foot 1, 2, 3. Cependant, bah, on va être capable quand même d'envoyer de du contenu euh, privé, euh, seulement à telle personne, donc via son ID. Euh, C'est ce que je dis juste en dessous, hein, un update du coup peut cibler une ou plusieurs targets. Euh, en plus de tout ça, bah, la, pour la sécurité, ça, euh, le, le JWT il peut être à deux endroits différents. Soit il est dans un cookie, soit il est dans le authorization, authorization header. Euh, ça, vous faites comme vous voulez. Si vous faites du serveur à serveur, c'est beaucoup mieux de faire de l'authorization server. Euh, si par contre, euh, c'est du browser à serveur, bah, ça va être souvent plus simple de faire ça avec un cookie. Donc Le serveur, il existe une implémentation de référence qui est écrite en Go, qui est rapide, elle fonctionne partout, il y a un binaire statique du Docker, il n'y a pas de dépendance, c'est HTTP2, HTTPS via l'S Encrypt, support des CORS, CSRF, j'ai un peu plus vite, hein. mais voilà, c'est très classique, et en plus c'est open source. Euh, et si jamais bah, vous n'aimez pas l'implémentation de référence, bah, vous pouvez toujours tout réimplémenter, il y a quelqu'un qui l'a fait en Java. Donc, pour conclure, si on prend un petit peu tout notre graphe euh, complet, le user, l'utilisateur, il va aller publier euh, à CSV, le contrôleur, il va le gérer, premier truc qu'il fait, c'est qu'il génère un UID, histoire de l'avoir partout, cet UID. Et il publie tout ça dans un bus. Ouf, donc là, ça arrive, ça va être géré après par le worker. On reviendra dessus. On répond à l'utilisateur, l'import ID, bah, c'était 1, 2, 3. Donc ça, c'est voilà, super intéressant. Pendant ce temps-là, bah, peut-être que le worker il a déjà commencé à travailler et euh, à dépiler les messages. Et du coup, bah, potentiellement avoir envoyé des messages dans Mercure. Et là, ensuite, le browser il va venir se connecter. Donc, même s'il se connecte après que, du message, que des messages ont été envoyés dans Mercure, ce n'est pas grave, vu qu'on a de la gestion de l'historique. Eh bien, euh, eh bien, eh bien hop, on va avoir tous les messages qui vont être récupérés. Et enfin, bah voilà, le worker il va continuer de déployer, de gérer le CSV de l'enregistrement de données et de donner du feedback j'ai accès un tout petit peu mais on a fini euh, Messenger c'est super simple à mettre en place que ce soit en dev ou en prod son utilisation est vraiment facile comme on a vu euh, il suffit juste de faire une commande et ensuite on l'utilise et c'est fini composant est super flexible on peut décharger le front au profit des workers grâce à la synchrone, le composant il est vraiment stable Mercure c'est un peu plus récent mais ça fonctionne très bien aussi c'est simple à mettre en place que ce soit en dev ou en prod si jamais vous n'avez pas envie de l'installer vous même en prod bah, euh, suffit de euh, utiliser une version manager, on peut donner du feedback à l'utilisateur. Et c'était quoi le dernier truc Et en plus, ça améliore la DX. Si jamais vous avez aimé la démo, euh, tout est disponible euh, sur GitHub. Et je vous remercie. Alors, je vais aller voir dans les questions. Super, merci Grégoire pour ta présentation. Du coup, ah, on, a, on a une petite question de Mathieu. Alors. Quelles peuvent être les conséquences en termes de load sur la base de données si jamais on utilise le transport doctrine sur la même base de données que notre application Est-ce que les workers vont faire un select sur la table de messages toutes les X millisecondes Alors, très bonne question. Effectivement, c'est ce que je disais, il faut faire attention. Euh, oui, il y aura un select qui va être fait toutes les X secondes. Euh, mais ce n'est pas du tout un problème. Hein. Faire un select toutes les X secondes, ça va. Hein. Ça ne va pas du tout saturer votre base de données. Ou si ça la sature, c'est qu'il y a un gros, gros problème. Euh, par contre, petit bonus, c'est si jamais vous utilisez Postgre, euh, dans Postgre, il y a la notion de Notify. Du coup, euh, le, le, le, le publisher euh, Messenger va euh, utiliser ben, un, une commande spéciale Notify et du coup, il n'y a même plus besoin de faire des selects. Euh, pour être tout, on dire plus sur la mise en place de test et de RabbitMQ. Alors, euh, moi, ce que je fais euh, pour tester… Alors, la mise en place de tests avec RabbitMQ, ça peut se faire à plein d'endroits différents. Dans tous les cas, votre, votre vrai cœur de métier, il doit être dans un service. Donc, ça, service, il euh, n'y a rien à voir avec RabbitMQ, ce n'est pas un problème. Du coup, enfin, je veux dire, vous, vous connaissez déjà sûrement, on fait des tests unitaires. Après, moi, ce que je fais beaucoup, c'est des tests d'intégration. C'est-à-dire que je vais avoir du code, je vais prendre une vraie queue qui existe, je vais publier à la main dedans, dans mon test, quand je dis « à la main », je vais coder dans mon test PHP unit l'envoi d'un message. Et ensuite, je vais prendre mon handler et puis, je vais dire « vas-y, traite-moi ce message-là ». Et je vais regarder comment il se comporte. Est-ce qu'il a bien traité le message Est-ce qu'il a bien assez le message Est-ce qu'il a bien rejeté le message Est-ce qu'il y a une exception ou non Donc C'est un peu comme les tests fonctionnels que vous allez faire avec votre contrôleur. Il faut vraiment utiliser un vrai arbitre en face, pas faire de mock. Euh, voilà. Euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que du coup... Une euh, toute dernière, ouais. euh, Damien, entre la version asynchrone, faite avec un simple écho et une architecture complète, Mercure, bus, UX, évolué il y a un monde, combien de temps faut-il pour passer de l'un à l'autre Ah, c'est une vaste question. Euh, en fait, honnêtement, je dirais qu'il faut une demi-heure. Même sens. Ah, en fait, je m'explique. Hein. Euh, le plus simple pour commencer, c'est clairement l'envoi des mails. L'envoi des mails, c'est quelque chose qui est bloquant, qui bloque le front. Il y a souvent des erreurs avec le serveur SMTP en face. Et du coup, c'est vraiment commencer tranquillement, d'envoyer ces mails en asynchrone. Et, euh, et du coup, bah, comme j'ai montré, hein, c'est juste bin console, make, quelque chose, make message, la mail. Et puis, hop, c'est bon, on a déjà tout. Et après, on passe par le bus et c'est fini. Après, il y a un peu d'Ops. Là, ça peut prendre un peu plus de temps, ça dépend des de, de, de personnes qui s'occupent de ça. Et cependant, je vais tout de suite me rebondir dessus, c'est que là, je dis, on fait bin console, make message, mais en fait, si vous utilisez le mailer de Symfony, il y a un support natif. C'est-à-dire que si vous utilisez le mailer de Symfony, vous n'avez strictement rien à faire à part quand même une ligne de configuration où vous allez dire, ok, les messages de type mail, ils partent dans tel transport. Donc, vous configurez le transport, vous vous ajoutez une ligne de routing, et ça y est, c'est fini. Bien entendu, on met le worker en prod. Hop, Je passé de une minute. Et merci Grégoire. Du coup, euh, n'hésitez pas, on vous, a... on vous a partagé un petit, un petit lien pour euh, faire un retour à Grégoire sur euh, comment vous avez retrouvé la, la conférence. Du coup, vous en aurez toute la, toute la journée, vous aurez des, ces petits liens-là vers Jadine. Euh, n'hésitez pas, hein, ça fait plaisir aux speakers, à tout le monde. Et du coup, ben, on vous invite à à suivre la conférence suivante. La conférence de Martin Supio. Donc moi je reste si, si, voilà, ici. Voilà, si vous avez encore des questions, euh, posez-les. Il y a Grégoire qui pourra y répondre encore ici. Et sinon, dans trois minutes, voilà, la conférence suivante commence.